Deuxièmement, le but des Allemands est de déclencher une insurrection et un combat général prématuré. Le but des Allemands est de vous accrocher pour vous détruire. La riposte consiste à savoir vous décrocher, à savoir, dans les cas, éviter